Et bravo encore. Hein. Pour. Ah, non, ouais, Non, c'est très mais... joli. Vo ça. Voluta, c'est la coiffure veluta. Je, je vais expliquer, puisqu'on a un petit quart d'heure pour parler de ma vie. Je viens en moto le matin, j'ai oui. donc un casque, et, évidemment, ça. Eh bien, écoutez, gardez-le. <rire> <rire> <rire> à tout à <seule> l'heure. <rire> il en a pour la matinée, vous savez. Il est comme ça, Natanaël. <rire>